Votre attitude, votre comportement, vos gestes, tout rentre en compte dans une négociation. Il faut être exemplaire dans son argumentation tout en étant le plus sympathique possible, sourire. Il faut détendre le client pour qu'il se sente bien, qu'il se sente en confiance. Mais le client peut aussi éprouver de la sympathie pour un produit, une marque, une révélation sur un produit est tout à fait possible. N'oubliez pas de connaître votre client, la sympathie sert aussi à ça, que le client se livre à vous.